Bonsoir à tous, euh, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont aimé euh, ma photo avec les phénomènes roses sur euh, Facebook et sur Instagram et sans qui sans eux j'aurais pu gagner pour le concours euh, ma mobilité Rénin. donc euh, en quelques mots moi je m'appelle Candy Fouchier je suis étudiant en droit à l'université de Rénin, à la faculté de droit en master 1 pratique des activités juridiques j'ai 24 ans et euh, je suis actuellement à Aruba euh, pour mon séjour Erasmus d'un an euh, qui est une île dans les Antilles néerlandaises. Donc j'ai choisi Aruba car je voulais améliorer mes compétences juridiques en anglais, notamment en droit international et en droit fiscal. Et je voulais aussi apprendre le néerlandais. Donc mon expérience Erasmus à Aruba est vraiment une expérience très enrichissante. Car par exemple, j'ai pu assister à une conférence de la Cour suprême des Pays-Bas qui a été présentée par sa présidente elle-même ou alors j'ai aussi pu assister dans son travail la commission d'Aruba pour les Nations Unies au niveau du développement durable. Et enfin, par exemple, j'ai aussi pu être interviewé par France Inter au niveau de mon expérience Erasmus à Aruba. Donc pour tous ceux qui veulent faire un échange Erasmus, je les encourage vivement. Merci à tous et bonne soirée.